Pour faire du croquis à l'ordinateur, vous pouvez utiliser Sketch.io, aussi appelé Sketchpad. Je clique d'abord sur « Français ». Ensuite, j'aime bien changer le fond pour mettre un fond de couleur blanc. Vous pouvez ensuite choisir le crayon euh, qui vous intéresse le plus. Euh, j'aime bien « Esquisse » quand euh, je veux organiser mon information et créer un cadre pour mon croquis-notes. Vous pouvez ensuite choisir, par exemple, le crayon-stylo, qui est bien adapté pour faire des formes simples ou des personnages. Donc, laissez libre cours à votre imagination. Ici, ça sera un coureur des bois. On peut, à tout moment, donc changer de crayon. Et si jamais on fait une erreur, aucun problème, on n'a qu'à cliquer sur la flèche « Annuler ». Donc, on continue avec notre crayon esquisse. Pour ajouter de la couleur, une fois notre dessin terminé, on peut reprendre le stylo, mais cette fois-ci, on va venir inverser la transparence. Donc, dans Très « on va mettre la transparence à 0 et dans « Remplissage », à 75 On peut ensuite choisir la couleur qui nous intéresse. Et j'aime aussi euh, venir cocher donc, « donc Peindre derrière », comme ça la couleur va être derrière les traits noirs. C'est plus beau. Pour partager votre croquinote à vos élèves ou à votre enseignant, il y a plusieurs façons. Donc, vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur, l'imprimer ou encore vous pouvez partager un lien.